Bonjour à tous et bienvenue donc à notre webinar, euh, je vais peut-être déjà commencer par vous demander si vous m'entendez bien avec un, un petit pouce vert ou un petit chat pour me dire que, que le son est ok, super, merci beaucoup pour le feedback, dans ce cas là on peut commencer. Alors, moi, je suis Sydney Warsazi, je suis Vip Marketing de Celsi. Celsi, c'est une solution française de gestion de la relation client qui est pensée pour les TPE et les PME. Et du coup, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant qui est la stratégie de fidélisation. Donc avant de commencer à, à introduire le webinaire, et à présenter à nos invités, je trouvait que c'était intéressant de, de vous proposer un petit sondage que vous trouverez du coup dans les sondages de Livestorm. Pour essayer de comprendre bah, quel est votre métier, dans quel marché vous évoluez, est-ce que vous travaillez plutôt dans le B2B, dans le B2C ou si, ni l'un ni l'autre, vous travaillez dans d'autres secteurs, ça nous permettra de mieux comprendre à qui on s'adresse et, et aussi de, de prendre des exemples et des cas pratiques qui sont un peu plus pertinents pour, pour vous. Donc, ce webinaire, on l'a intitulé « Comment gagner plus en dépensant moins ?» car on trouvait que dans le contexte actuel où les entreprises elles mettent la rentabilité de nouveau au cœur de leurs priorités, on sait qu'aller chercher des nouveaux clients, ça peut parfois coûter très très cher et ça peut demander beaucoup d'investissement, que ce soit financier ou humain. Et du coup, la fidélisation des clients existants qu'on a déjà, ça peut se révéler être un un atout très important pour, pour la croissance et, et très pertinent aussi d'un point de vue purement héroïste, parce qu'il y a des, des études, notamment une étude du Harvard Business Review, qui dit que le coût de rétention d'un client existant coûte 5 à 25 fois moins cher que le coût moyen d'acquisition d'un nouveau client. Donc c'est vrai que c'est un, un enjeu qui est important, et c'est pourquoi on voulait consacrer du coup, une heure de discussion et d'échange aujourd'hui sur le sujet. Donc, Pour entrer dans le vif du sujet, justement, je vais laisser mes trois invités se présenter. En commençant peut-être par toi, Tiffaine. Ben, avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, Tiffaine Ramaré, je suis la Head of Marketing chez Jeudi Merci. Jeudi Merci, on propose une plateforme qui permet en fait, de faciliter l'envoi d'objets physiques et une plateforme d'objets personnalisés. Euh, on crée notamment des programmes d'engagement client qui permettent de fidéliser et, et de créer des communautés en fait, pour, pour augmenter le revenu des, des entreprises. Donc, voilà pour, pour moi. Ça marche. Julien, est-ce que tu veux prendre la suite Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Ferrand, je suis le directeur du pôle conseil chez Intuiti. Intuiti est une agence de conseil en marketing digital et en expérience client. Donc, On est particulièrement animé par les sujets de fidélisation, entre autres. On aura l'occasion d'en parler ce matin. À toi, Quentin. Yeah, je vais terminer. Bonjour à toutes et à tous. Et euh, enchanté de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je suis le responsable du service client de celle-ci. Je ne vais pas vous représenter de nouveau la solution que Sine vous a présentée. Aujourd'hui, concrètement, euh, je vais avoir en, en responsabilité trois équipes qui aident la partie euh, care, donc tout ce qui est support client, la partie onboarding pour l'accueil de tous nos nouveaux clients, et enfin une partie business pour tout ce qui va être renouvellement Upsell, une thématique qu'on abordera par la suite. Super, bah merci beaucoup. Euh, notre euh, échange, il va durer euh, 45 minutes à peu près, et, euh, et en fait, on va aborder quatre euh, grandes thématiques. Alors, la première thématique, c'est euh, au sujet des, des fondamentaux, donc quelles sont les bonnes bases à mettre en place dans la gestion de la relation client. Euh, ensuite, on se posera la question euh, des KPI, des métriques. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer euh, la, la fidélisation et quelles sont les bonnes métriques à intégrer euh, En troisième sujet, du coup, là, on rentrera vraiment dans des, dans des exemples concrets et des, des bonnes pratiques et des leviers euh, business à mettre en place pour euh, fidéliser ses clients. Et euh, enfin, euh, le quatrième sujet, l'idée, c'est de prendre euh, encore un peu plus de hauteur et se poser des questions euh, de comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client au global. Donc voilà, tout au long du, du webinar, il n'y a pas les slides, c'est juste là pour quelque part structurer un, un petit peu l'échange et, et avoir un ordre du jour, mais il n'y a, a pas de slides. L'idée c'est que ça va être un échange avec des questions à mes trois speakers, mais vous pouvez aussi vous-même poser des questions, vous pouvez le faire s'il vous plaît en utilisant l'onglet questions plutôt que le chat, mais l'onglet questions qui est spécifiquement prévu pour ça dans Livestorm, et ce qu'on va essayer de faire c'est de prendre les questions en cours de route, on se réservera un petit peu de temps au final du webinaire pour adresser les questions restantes, mais l'idée c'est autant qu'on qu qu le peut, c'est de de répondre à vos questions au moment où on aborde les différents sujets. Donc, je vous propose de, de commencer. Euh, la première question, du coup, c'est euh, au sujet des fondamentaux de la relation client. Donc, euh, le, le, le service client, c'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on parle de relation client. Ma question s'adresse à, à toi, euh, Quentin. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment a, a évolué le service client euh, au sein des entreprises ces dernières années et ta vision des enjeux principaux euh, actuels et dans les années à venir sur, sur ce service On commence par une vaste question. Euh, moi, J'ai pour habitude de dire que la réussite d'une entreprise euh, dépend en grande partie de ses clients et de leurs expériences. C'est assez simple euh, de le répéter, mais forcément une mauvaise expérience amènera un client à, ou un consommateur à se diriger vers la concurrence. Par contre, une bonne expérience les incitera plutôt à partager, à communiquer, à revenir le produit vers la marque. Je vais prendre un exemple en termes d'évolution par rapport à mon expérience propre, je vais prendre le support le support client qui est maintenant un enjeu qui est vraiment capital dans cette fidélisation parce que c'est le premier point d'entrée, d'échange qu'on va avoir entre une entreprise et un client final. L'évolution est assez flagrante, je vais reprendre quelques années en arrière. Nous étions plutôt sur un support, j'allais dire plutôt standard. On avait des critères à respecter avec un délai de réponse sous X heures, sous X jours. On prenait en compte la demande et on revenait vers le client final. Pareil, on avait à l'époque ce qu'on appelle un standard téléphonique qui était soit externalisé, soit internalisé avec des délais de réponse qui étaient assez longs et très régulièrement un boulet d'étranglement lié à une boucle d'appel qui tournait en continu, qui pouvait amener à une mauvaise expérience client. Donc de là, l'évolution est partie de cette euh, de cette tendance à vouloir être de plus en plus réactif. Donc là, on est parti dans une course de euh, à répondre le plus rapidement possible. Donc pour ça, on a dû commencer à s'adapter avec des nouveaux outils. On n'était pas en capacité de recruter autant de customer success, euh, enfin, peu importe customer success euh, pour faire face à toute cette volumétrie. Donc on a dû capitaliser sur des outils. Donc on est parti sur du live chat. On est parti sur euh, des des des bots qui étaient qui étaient en capacité de euh, préparer l'expérience et la demande pour aller directement vers le bon interlocuteur donc toute cette course là s'est faite à mi-chemin et depuis on a eu un petit peu aussi euh, faut pas l'oublier la période covid qui a amené euh, beaucoup de d'entreprises de, toute toutes toutes entreprises à travailler de chez eux et ont dû changer un petit peu leur moyens leur moyen de communiquer le moyen d'aller chercher les informations et donc là on s'est tourné plutôt sur l de l'hyper de l'hyper personnalisation de nos réponses on a dû, en plus d'avoir un outil qui était en capacité de répondre rapidement à nos clients, qui était devenu un standard, à devoir conjuguer ça avec d'autres outils pour nous amener en fait, à être des conseillers et non plus uniquement un support pour pouvoir être proactif sur les différentes demandes et de nouveau améliorer cette expérience client. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Tiffany et Julien, par rapport à ça ben, c'est vrai que déjà dans ces dernières années, il y a un métier qui a, qui a été créé, en fait, Customer Success Manager, ce n'était pas forcément un, un métier qui existait avant. Avant, on parlait de relations clients, on avait euh, des, des personnes qui géraient un SAV, et donc Customer Success Manager, il y a vraiment cette question de succès, et en fait, du coup, c'est comment est-ce qu'on amène un client à, être, à, à avoir une réussite grâce à notre offre, notre service, notre outil. Et, et c'est vraiment une notion qui n'existait pas du tout, du tout avant. Donc, c'est sûr que on a, ça a beaucoup évolué. Et après, les méthodes aujourd'hui ont changé. Donc, avant, c'était juste un SAV. Donc déjà, les seuls moments où on parlait avec un client, c'était quand il y avait un problème et on allait dans le service après-vente. Et c'était souvent par téléphone. Alors qu'aujourd'hui, il y a des outils, comme tu le disais, il y a des chats. Et il y a vraiment des gens qui sont là, euh, dont le métier est dédié à euh, la réussite du client, euh, qu'importe le projet. Donc, c'est vrai que ça a pas mal changé. Il y a un chiffre clé qui ressort sur justement, tu disais, le métier nouveau du customer success. Euh, on parle de direction commerciale, beaucoup d'acquisitions. Aujourd'hui, on en compte de mémoire, c'est plus de 50 000 euh, de directions purement, pure acquisition. Quand aujourd'hui, on a uniquement 750 directions liées à la fidélisation client. Oui, tout à fait. Et je vous ai entendu beaucoup parler d'outils euh, sur euh, cette première réponse. Euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir euh, concrètement. Euh, l'explication des outils que vous utilisez, vous, dans votre pratique de la relation client et au global sur la fidélisation pour qu'on qu puisse effectivement donner des exemples concrets à l'audience Oui, si tu veux bien, Sidney, je jump sur la discussion. là. Euh, oui, les outils permettent de gérer le volume, de rentrer dans une démarche qui est semi-automatique, mais je pense que si on rentre sur ce talk en parlant des fondamentaux d'abord, je pense que dans les fondamentaux, il faut rappeler que la relation client, c'est la relation entre une marque et son acheteur. Que cette relation-là, elle est avant tout humaine, elle est avant tout physique et qu'elle ne passe pas automatiquement par un outil. Moi, je rencontre beaucoup trop de directions marketing qui ne sont pas au contact de leurs acheteurs réels. Ils ne sont capa pas capables d'aller chercher du feedback en qualitatif. L'outil permet de gérer le volume et l'être humain permet de gérer la qualité et de rentrer dans le détail d'une expérience client avec un simple dialogue one-to-one, one, ça permet aussi d'avoir énormément de feedback, énormément de matière pour pouvoir anticiper et être dans une démarche de proactivité qui est réellement efficiente. Mais après, les outils sont des facilitateurs, effectivement. C'est vrai ouais. qu'il ne faut pas oublier que le fondamental de la relation client, c'est le client et qu'on parle à un humain et non pas à une entreprise. Quand on, a tendance, enfin, quand on parle de nos clients, on a tendance tout de suite à citer des marques on a parfois, on oublie de dire, bah non, mon client, ce n'est pas, euh, pas la marque, c'est la personne qui a acheté mon produit chez la marque. Et du coup, dans les fondamentaux, moi, c'est sûr que je, je rajouterais euh, euh, le fait d'adapter justement les manières de communiquer à sa cible, à la personne avec qui, à, à laquelle on s'adresse. Euh, nous, par exemple, on a beau être un outil très digital, euh, on, a des, on a des clients qui utilisent des stratégies hyper digitales pour, euh, pour s'adresser à leurs clients mais leur client, lui, n'est pas du tout digital. Du coup, le meilleur moyen de, de, de rentrer en contact avec, ça va être d'envoyer de, du courrier. Donc, c'est sûr que euh, aujourd'hui, on parle d'outils parce qu'il faut trouver l'outil adapté à la manière dont on s'adresse à la personne. Euh, euh, parce que globalement, euh, si, si ton contact est quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, euh, OK, il va pouvoir prendre des appels, mais s'il est trop occupé pour prendre les appels, ça ne sert à rien de lui envoyer un email, il ne le, le fera jamais. Il faut peut-être passer par le SMS, ce sera un moyen plus rapide. Enfin bref, c'est vraiment de connaître la personne à laquelle on s'adresse euh, pour être sûr de, de, de rentrer dans une vraie communication et de surtout rester humain euh, dans la manière dont on s'adresse euh, à nos clients. Très clair. Et, et du coup, sur cet aspect euh, multicanal, euh, comment, comment vous appréhendez justement la, les défis de l'omnicanalité euh, C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, donner le bon poids au bon canal et potentiellement en fonction effectivement des clients et de la donnée qu'on peut récupérer Est-ce qu'il y a des canaux qui sont prioritaires à privilégier euh, Je me permets une première réponse, mais euh, avant de rentrer dans les canaux, on a commencé à bien le définir, mais la notion de la définition du client, je pense que c'est vraiment important de passer du temps dessus. Et on vient d'un monde... Euh, où on a tous plutôt appris à l'école les bons segments marketing, la bonne définition du CSP+, 35-45 ans, plutôt urbain, avec deux enfants et un labrador. Je pense que cette vision-là du marketing, elle est complètement dépassée aujourd'hui par une approche qui est beaucoup plus comportementale. -dire dans ce segment marketing, quelles sont les typologies de comportement que je vais pouvoir observer, et en fonction de ce comportement, quelles partitions je vais pouvoir jouer pour pouvoir amener mon client soit dans une expérience d'achat, qui soit formidable et qui soit éminemment différente par rapport à ce qui se présente sur le marché, soit dans une stratégie d'usage produit qu'il fidélise et qui permette de continuer. Et je voyais une question là qui était posée sur le euh, sur le chat euh, qui disait ben c'est quoi la spécificité d'une entreprise de produits SaaS versus une entreprise de services En fait, l'enjeu c'est plus le modèle économique. C'est quoi C'est ce que je fais un achat one shot ou est-ce que je fais un modèle d'abonnement et quelle relation je dois entretenir dans ma stratégie d'usage Et donc cette approche comportementale là. Elle est importante à garder en tête parce que de cette approche comportementale-là, je vais pouvoir ensuite jouer une stratégie de parcours avec des points de contact spécifiques qui vont devoir satisfaire un enjeu global qui est l'enjeu de cohérence. Quand je suis en point de vente et quand je suis face à mon client, eh bien, je veux que ce soit la même marque qui m'adresse un discours que celle que je vais retrouver sur le e-commerce ou sur le SAV. Cet enjeu de cohérence, il est absolument fondamental. Ce qui ne répond pas tout à fait à ta question, uh, Sidney, mais qui permet de l'engler un petit peu. Non, mais c'est bien, euh, tu, ça, ça enrichit, effectivement. Euh, J'aimerais bien aussi le point de vue de, de Quentin sur la question de Miriam sur le, la, la, les, spécifici les spécificités pardon, de la gestion de la relation client sur des euh, sur entreprises face. Euh, Alors, je vais d'abord juste rebondir sur, sur Julien, effectivement, sur les fondamentaux, parce qu'on parle vraiment client, et c'est ça qui nous tient à cœur aujourd'hui. On parle beaucoup de l'évolution, mais on oublie aussi de parler de l'humain côté, on va dire, marque, employeur. Euh, on le voit notamment sur nos recrutements. Je pense que Tiffany et Julien pourront également parler. Euh, les recrutements qu'on pouvait effectuer il y a quelques années en arrière ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher des talents, on va chercher des compétences bien spécifiques. Et en réalité, on va recruter en fonction des besoins de nos clients et justement sur le fait de comment eux évoluent. C'est-à-dire que la digitalisation euh, cinq ans en arrière n'est plus la même aujourd'hui. Et aujourd'hui, enfin, il y a cinq ans on était plutôt sur des questions fonctionnelles, un peu de, des questions de l'activité au quotidien de, de, de, de nos entreprises. Mais aujourd'hui, ça, ça dépasse ça. Ça va dépasser, ça va aller chercher de plus en plus d'interconnexions, ça va aller chercher des besoins complémentaires, ça va aller chercher la génération de leads, la génération de euh, « je, je vais garder mes clients, comment je peux automatiser un maximum ?» Donc nous, en tant que marque, on met à disposition de nos clients finaux des talents pour pouvoir les accompagner dans leur croissance. Enfin, sur le métier SaaS, un métier plutôt classique. Le métier SaaS, c'est vrai que c'est un petit peu à part, vraiment, avec la partie, on verra par la suite, on parle beaucoup de MRR, on parle d'abonnement, on va parler de récurrent, on va parler de churn. Ce sont des métriques qui vont nous permettre de piloter sereinement, on va dire, notre parc client. Après, c'est pareil, il y a des SaaS qui vont être sans engagement, il y a des SaaS avec engagement. C'est une question qui est assez vaste. Et je pense que chaque entreprise à une façon différente de piloter son propre MRR, même si au final on revient toujours à la même chose avec euh, lors de la création de budget, avec les, les, les mêmes chiffres, mais on va se, on va piloter ça de façon différente. Si, si je peux me permettre, ma petite touche aussi pour la réponse euh, du coup à la question de Myriam. Moi, je dirais qu'il y, y a un élément qui est très important entre les entreprises de services et les SAS, c'est euh, l'humain, en fait. Parce que quand on vend du service, on vend de l'humain, on, on vend du temps. Et donc, très clairement, dans la relation client, elle s'installe principalement par les contacts, les visios, les rendez-vous en physique. Des choses qui sont. C'est très facile, du coup, de, de, de s'attacher à une marque euh, de service parce qu'on va s'attacher, en fait, à notre point de contact dans cette entreprise qui est souvent très présent dans la relation. Alors que quand on travaille avec un SaaS, on va avoir, euh, on va avoir face à nous souvent euh, un chat. Euh, alors maintenant, beaucoup de customer success manager, mais on, on achète un produit finalement. Donc, on n'a pas forcément une relation directement humaine avec ces gens-là. Et, et il y a beaucoup d'enjeux dans la relation client pour les SaaS, c'est comment j'humanise ma relation client, comment je crée du lien, comment je deviens une marque qui, qui, qui, que les gens aiment, alors que finalement j'ai juste un produit. Donc comment j'interagis avec mes clients sans pour autant être trop présent parce que je ne vends pas du service, donc j'ai cet enjeu de ne pas non plus euh, pouvoir me permettre de passer euh, des heures et des heures avec quelqu'un au téléphone et en même temps je veux leur montrer que je sais qui ils sont, je connais leur projet et, euh, et je, je, ils sont importants pour moi, quoi, ces clients. Donc il y, y a aussi un gros enjeu de comment j'humanise une relation qui est quasiment 100% digitale quand on travaille sur du sas Très bien. Et, et d'ailleurs, sur ce point-là, je pense que c'est intéressant d'évoquer ce qu'on fait sur la, la phase de onboarding client chez, chez celle-ci, parce que c'est justement un, un moment, on va dire une étape dans le, dans, dans le cycle de la relation entre le client et, et la société qui est importante, la, la phase de démarrage. Donc, je pense que, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'approche pour toi et quelle est la, la logique derrière cette approche Bien sûr. Euh, en tout cas, côté celle-ci, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de petit client ou de grand client. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va souscrire chez nous sera traité exactement de la même façon. Euh, on va en fait prédéfinir des, ce que j'appelle moi des codes des, des de suivi qui vont être voilà, à J0 euh, dès que j'ai une souscription côté acquisition. On va d'abord envoyer une automation avec tout ce qui va être lien utile et gratuit à nos clients pour prendre en moins l'outil. Donc ça, c'est le marketing, hein, en collaboration avec eux, qui vont nous apporter ben voilà, le, une CELCY Academy, une foire à question, euh, les liens vers des webinaires, et ainsi de suite. Ensuite, dès euh, le lendemain de la souscription, on va avoir un, un appel de présentation du service client. C'est très important de se présenter. Bonjour, je m'appelle Quentin Bertrand, je dis que je suis question success manager chez CELCY et je vais vous accompagner tout au long de, de, de votre première année euh, chez nous en termes d'abonnement. Et on va également euh, repositionner ce qu'on appelle une, une visio d'aide pour vraiment montrer les points d'entrée à la solution et surtout comment nous solliciter. En dehors de laisser un email direct pour prendre contact avec nous, donc là on va parler de différents canaux pour pouvoir échanger avec euh, nos nouveaux clients, on va également montrer comment solliciter le support, comment accéder à telle ressource, comment ajouter ses collaborateurs. Et après on a un cycle prédéfini à J15, J30, J45, ainsi de suite, sur les six premiers mois qui vont nous permettre d'avoir des tendances. Et sur chaque typologie d'appel, on va avoir une action différente. On va avoir des outils qui vont nous permettre d'analyser l'usage de la solution. « Tiens, effectivement, ça, c'est un champion. Il a une croissance à plus de 100% sur le mois précédent. Je vais m'en servir ou je vais communiquer cette information-là, par exemple, au marketing, pour plutôt les faire du referral, aller générer des leads d'affiliation, de parrainage. Ou alors, j'ai un usage à la baisse. Là, je vais avoir d'autres playbooks. Donc, un playbook, c'est-à-dire ce sont des scénarios automatisés en fonction de chaque... Euh, dire signaux faibles ou forts où là je vais dire, non je vais reprendre en main mon client je vais le raccompagner je vais lui proposer une visioconférence je vais échanger avec lui je vais comprendre son besoin et je vais être force de proposition et on a ça sur les six premiers mois de souscription chez nous et après on rentre déjà dans un second playbook qui va être étant donné qu'on est sur un renouvellement avec un engagement de 12 mois mais sans tacite reconduction on rentre déjà déjà dans une phase où on va reprendre contact avec nos clients pour prendre un petit peu la température, échanger avec eux, échanger sur différents sujets, euh, voilà, que tout se passe bien. Est-ce est qu'il y a une, une, un frein Est-ce que comment ça se passait pour le renouvellement Mais on va garder contact avec eux. On estime à peu près entre euh, 7 et 9 échanges sur la première année en direct avec nos clients uniquement sur un suivi. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose de, de, de passer à au chapitre suivant, hein, même s'il si y aurait potentiellement encore beaucoup de choses à dire sur les, les fondamentaux, mais euh, c'est intéressant si on peut euh, évoquer euh, pendant 5-10 minutes euh, les, les métriques et je dirais l'usage de la data en général euh, dans, dans la fidélisation client. Donc, euh, quels, sont, euh, bah, quels sont déjà les, les KPI, les principaux KPI qui selon vous sont à monitorer et dans quel but Peut recommencer si vous, Tiffany, comme tu veux, comme tu souhaites. Euh, bah, je peux, je peux, je peux commencer si tu veux. Moi, je sur les KPIs, en fait, en termes de, de feed, enfin, il y, y a, des métriques qui sont des métriques un peu traditionnelles, on va dire, hein. on, va, on va, suivre du NPS, du taux de churn, on va regarder un peu comment on, on évolue dans, dans les, enfin, comment notre taux, en fait, de suivi habituel évolue. Mais je pense que quand on met en place un, des actions spécifiques de fidélisation, euh, les métriques à suivre, et donc le ROI qu'on va calculer derrière, en général, il est calculé selon l'objectif qu'on s'est donné. Euh, en fait, le problème de la fidélisation par rapport à l'acquisition, en acquisition, c'est simple, on, notre ROI, c'est combien mon client m'a rapporté, combien j'avais dépensé. ok, est-ce que, est que je suis positif ou pas En fidélisation, euh, on va plutôt évaluer quel temps j'ai passé sur une action et qu'est-ce que ça m'a rapporté derrière Parce qu'on ne peut pas forcément toujours, à part si on parle en upsell, on ne peut pas toujours calculer euh, combien a rapporté une action de fidélisation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre des actions en place. On va se dire, OK, cette action de fidélisation-là, ça va être pour récompenser mes clients qui m'ont donné un avis client. Bah, du coup, c'est très simple combien d'avis j'ai reçu sur cette campagne de fidélisation, euh, combien de messages de remerciement Parce qu'en fait... Euh, des campagnes de fidélisation, moi, je les interprète souvent comme des campagnes d'engagement client. Je veux engager mon client dans une conversation avec je dis merci. Euh, et du coup, bah, combien de messages j'ai reçus bah, Ce n'est pas forcément une métrique hyper, euh, tant, hyper euh, chiffrée en termes de chiffre d'affaires. Cependant, j'ai réussi à reprendre contact avec des clients et des clients qui ne répondent jamais à mes campagnes de fidélisation. Du coup, je vais les mettre en, en client en décroche et ça va me permettre de déclencher euh, bah, un plan d'action spécifique à la décroche pour pour récupérer ce client qui finalement n'interagit plus avec ma marque. Donc, les KPIs, chez nous, ça dépend vraiment des actions qu'on va lancer, mais on va voir, voilà combien de temps on a passé sur le renouvellement. Si l'année dernière, on a passé trois rendez-vous sur le renouvellement parce qu'il y avait beaucoup de négociations et qu'au final, dans l'année… Euh, l'année suivante, euh, le renouvellement n'a pris qu'un seul rendez-vous parce que c'était une évidence que le client allait re-signer avec nous. Bah, toutes les actions feed de l'année, pour nous, c'est gagné parce qu'on a gagné euh, bah, trois, trois jours de rendez-vous de négociation. Donc voilà. Ce n'est pas des mesures aussi chiffrées qu'en acquisition et aussi faciles à calculer, c'est certes, mais il euh, y, y a beaucoup de ROI à calculer sur des campagnes de, de feed euh, côté jeu d'immersion en tout cas. Très bien. Est-ce que Quentin, tu, tu veux euh, commenter toi aussi euh, sur, sur la partie KPI? Oui, il y en a énormément. Je vais peut-être parler après un petit peu du NPS, mais effectivement, si je prends voilà, ma propre expérience de nouveau, là, aujourd'hui, un indicateur qui va être regardé de plus près, ça va être le NRR, donc le Net Retention Revenue, où là, on va, par rapport à un instant T, on va dire à un, à un temps qui va être figé. Imaginons, je vais faire l'exercice de janvier 2023, où est-ce que je vais arriver en décembre 2023, je vais regarder mon MRR à l'instant T. Donc, mon MRR, c'est mon revenu récurrent que tous mes clients ou un client va m'apporter mensuellement. Et surtout, ça va être la somme sur ces 12 mois à venir de la croissance ou la décroissance de mon parc client. À partir du moment où on a un NRR à plus de 100%, ça veut dire que si je schématise en, euh, vraiment, ça va être si je ne fais pas d'acquisition sur mon année au complet, bah, mon parc client va quand même me permettre de croître sur cette année 2023. Donc ça, c'est un indicateur qui est ultra intéressant parce que si on additionne une société qui est rentable avec, quoi qu'il arrive, une croissance sur par client, effectivement, si demain, euh, je devais me lancer dans une levée de fonds ou dans, autre, dans un autre élément, c'est plus facile à convaincre parce qu'on voilà, a un côté plutôt rationnel. Après, ce NRR est calculé par rapport à d'autres métriques qui vont être liées, comme l'a dit tout à l'heure, à de l'upsell ou à du sell Mais à cela, on va également prendre en compte tout ce qui va être la décroissance, donc tout ce qu'on va être downsell, downgrade, et également tout ce qui est churn. Le churn, c'est un élément qui est très important aussi, on peut avoir un churn mensuel ou annuel, et c'est l'addition de tous ces indicateurs-là qui vont nous permettre d'avoir une balance positive ou négative à la fin de notre exercice. Donc là, on est vraiment, vraiment sur, du, euh, sur du quanti. Quand à cela, sur la fidélisation, on va également parler de, de, de NPS. Le NPS, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un, un indicateur de satisfaction américain qui est écrit en 2003 d'ailleurs par, par un célèbre auteur du New York Times. Donc c'est la fameuse note que vous voyez sur, euh, généralement sur un SaaS, sur une pop-up en Inap, ou alors euh, par, par email, ou potentiellement sur si une feuille de papier, je l'ai connu il n'y a pas longtemps euh, pour la petite anecdote chez Renault. En fait c'est la note, c'est recommanderiez-vous cette solution à un contact à partir du moment où vous laissez euh, ces notes entre 0 et 10. Et c'est une note au final pour une entreprise qui va aller de moins 100 à plus 100. Il faut savoir que peut-être qu'un jour vous y avez répondu sans y faire attention, mais pour nous c'est un impact qui est très significatif. Si vous laissez une note entre 0 et 6, vous êtes considéré comme un détracteur de la solution. Donc nous, par principe, nous rappelons l'intégralité de tous les détracteurs. L'idée, c'est d'aller chercher du feedback, un retour. Est-ce que c'est lié au produit Est-ce que c'est lié à la relation commerciale Est-ce que c'est lié à un point bloquant Et ainsi de suite. On va avoir une note entre 7 et 8. Donc ça, ce sont des clients qui sont neutres. Donc là, c'est pareil, des clients neutres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, pas encore assez adopté la solution pour passer champion. Et ils ne sont pas très loin de pouvoir repasser en détracteur. Donc ça, c'est pareil, ce sont des clients sur lesquels il faut être vigilant et qu'il faut accompagner parce qu'on est encore entre les deux. Et après, on a la partie plutôt 9 ou 10, où là, vous êtes ravi de la solution, vous êtes considérés comme des champions et généralement, donc nous, on va quand même appeler nos clients pour les remercier. Et après, ce sont également des clients qui sont utilisés par le marketing pour pouvoir aller chercher bah, un retour d'expérience, euh, faire, un, faire un reportage, euh, voilà. mettre en avant leur expérience avec la marque et le client final. Super, merci beaucoup. Ouais, j'ajoute juste à ça, mais peut-être pour faire la transition aussi, euh, Sydney, c'est le... au-delà des, des indicateurs, euh, c'est aussi intéressant de garder, encore une fois, de garder un principe très humain et très relationnel avec votre base de données et dire qu'un simple taux d'ouverture sur une newsletter, ça peut être un super signal que vous êtes audible auprès de vos clients. Euh, et après, ça peut être exploité, notamment en tant que levier business, mais c'est peut-être la transition que tu vas vouloir faire, Sydney, mais, euh, Gardez vraiment en tête que vous avez, vous devez établir un lien euh, avec votre audience et que cette audience-là elle est extrêmement sollicitée par multi-canaux. Vous avez un lien privilégié à entretenir avec votre client et le marketing relationnel est là pour ça. Tout à fait. Moi, Je propose effectivement, avant de passer à, à, au chapitre suivant, de, de prendre les questions. Donc, on en a deux. Euh, alors, il y a celle de Julie qui nous demande est-ce que c'est stratégique de ne pas hiérarchiser ses clients c'est une très bonne question. Euh, on me la pose très régulièrement. Si c'est stratégique, euh, il, y a, il y a deux évolutions. Pareil, le service client évolue au fur et à mesure. Aujourd'hui, on considère qu'il voilà, n'y a pas de petit grand client dans notre approche et dans tout ce qu'on va fournir en termes de moyens pour pouvoir répondre aux différentes problématiques. Bien évidemment, nous avons certaines typologies de clients qui ont en direct on va dire, ce qu'on appelle un « key account manager ». C'est une personne qui va prendre… Euh, la, le lien entre le client final et l'entreprise, mais surtout pour pouvoir apporter ce qu'on appelle un, un suivi en fonction des besoins initiés dès le début du projet. C'est-à-dire on a des, des clients aujourd'hui qui vont nous dire « voilà je vais rentrer chez vous pour le CRM, pour développer mon équipe des commerciale ». Ça va rentrer dans un cursus assez classique parce que c'est le besoin de tous nos clients. Nous avons certaines, certaines typologies de comptes qui vont vouloir aller plus loin, qui vont vouloir automatiser beaucoup plus, qui vont vouloir développer, qui vont vouloir aller… Euh, on va dire titiller les limites de l'outil. Et là, on va effectivement mettre une personne propre, dédiée, qui va pouvoir faire des points tous les trois mois, ce qu'on appelle dans le, dans le Customer Success des quarterly Business Review, pour pouvoir apporter les nouvelles fonctionnalités et échanger avec eux en direct. Super, merci beaucoup. Moi, j'ajoute aussi que dans la partie hiérarchisation, euh, c'est en fait un client, on veut qu'il ait une bonne expérience client. Et quand on a travaillé sur un projet de bonne expérience client, euh, nous, on hiérarchise pas non plus parce qu'on veut que l'expérience, je dis merci, soit la même pour tout le monde. On ne veut, veut pas qu'il y ait une question de détraqueur de ou de, euh, de, de marque parce qu'il euh, euh, a, il a un abonnement un peu moins cher qu'un autre. On, on veut que l'expérience soit la même pour tout le monde afin d'uniformiser vraiment euh, bah, euh, tout, notre cycle de, fin, tout notre cycle client. Par contre, euh, on va mettre en place, et on, on le réabordera un peu plus tard, des systèmes qui vont s'appeler des programmes ambassadeurs qui vont permettre de récompenser les clients qui sont les plus engagés ou des choses comme ça. Et en fait, la hiérarchisation du coup va se faire naturellement, mais elle est plus en lien avec euh, l'expérience Jeudi Merci, elle est plutôt en lien avec l'engagement du client par rapport à, euh, à son amour de, de Jeudi Merci. Très clair. Merci beaucoup. Je propose, parce qu'il y, y, y a deux autres questions à laquelle, auxquelles on n'a pas répondu. On peut peut-être très rapidement répondre à la question d'Alban qui, qui nous demande à partir de quelle valeur le NPS est considéré comme bon. Ah, euh, donc, ça, c'est ensuite la question sur les newsletters. Je pense qu'on va l'aborder dans les, dans les thématiques d'après. Donc, Yasmine, on, on abordera le point et je pense qu'on répondra à tes questions dans, les, dans la demi-heure qui arrive. Alors, je, donc, je vais rebondir sur la partie NPS. Euh, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un indicateur américain. Euh, les champions du NPS qui ont un très, très bon NPS, qui ont une expérience juste extraordinaire. Je vais mettre en avant Tesla, qui a vraiment un NPS à 97%. Sur 100, on va avoir du Apple, du Netflix, du Amazon qui ont une identité, une marque assez forte et qui ont un NPS qui est, euh, qui est excellent. Euh, J'ai l'habitude de dire qu'aux états unis on est content ou pas content, on met 0 ou 10 et la note va fluctuer. En France, on a un ratio qui est un peu plus bas. Euh, on a beaucoup d'ambassadeurs qui vont laisser une note entre 7 et 8. C'est notre côté un peu, un peu français qu'on peut mettre en avant, mais euh, on peut considérer qu'une note est correcte, déjà, à partir du moment, elle est au-dessus de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais être en négative, mais là, voilà, à partir de zéro, je commence à avoir une, une expérience correcte. Une bonne expérience et une forte expérience client, on va aller approcher euh, les niveaux de 50 de NPS. Après, euh, une expérience exceptionnelle, effectivement, on va tendre vers les 100, même si le 100 n'existe pas. Euh, les champions du NPS en France, euh, c'est assez surprenant d'ailleurs. On va retrouver la Maïf, qui a vraiment un NPS qui est au-dessus de 50 et qui a une expérience assez forte. Après, on va retrouver plutôt Boursorama Banque. Et enfin, on va retrouver Leclerc, qui ont un très bon NPS aussi aux alentours des 25. Super, merci beaucoup pour ces exemples très, très concrets. Euh, alors, on va passer effectivement euh, maintenant sur, euh, sur les cas concrets et, et les leviers vraiment euh, business qui sont liés à la, à la fidélisation et à la satisfaction des clients existants. Donc, le, le premier que j'aurais envie d'aborder, la première question, c'est sur l'upsell et le cross-sell. Donc, on, on en a déjà parlé un, un tout petit peu, mais est-ce qu'on pourrait redéfinir qu'est-ce que c'est C'est quoi l'upsell C'est quoi le cross-sell Et comment est-ce qu'on est qu l'active et comment est-ce qu'on l'aborde au mieux dans, dans, dans la gestion de la relation client Je reprends le sujet Allez, euh, allez je, vais, je vais lancer la, la discussion. Alors, l'upsell et le cross-sell, effectivement, c'est deux euh, indicateurs différents. L'upsell, c'est plutôt je vais souscrire à, à un produit. Donc, je vais l'avoir. Voilà, je vais souscrire à un abonnement et cet abonnement va évoluer dans le temps. Par, je vais prendre l'exemple de celle-ci. Nous sommes en capacité d'ajouter des licences, donc des, des utilisateurs complé, euh, complémentaires. Donc, si je rajoute une licence, ça va être un upsell, une vente qui va être liée à ce produit-là. Par contre, je suis également en capacité de vendre des produits annexes qui viendront en complément de mon abonnement initial où là je vais faire du cross-sell, et donc je vais venir euh, augmenter au global ce qu'on appelle l'ARPA, donc l'ARPA c'est le panier moyen de notre client, qui aura également un indicateur euh, fort par la suite sur, euh, sur tous les, les différents sujets qu'on va avoir par la suite. Super, merci beaucoup. Et, euh, et du coup, le, les autres sujets euh, que, sur lesquels j'aimerais vous entendre, c'est euh, tout ce qui est plutôt lié à la prescription, et, euh, et quelque part voilà au fait de donc, nos clients, ça peut être nos premiers ambassadeurs. Donc, euh, le premier levier auquel on pense naturellement, c'est le parrainage. Donc, euh, comment est-ce que vous, vous utilisez le parrainage dans votre stratégie d'acquisition Est-ce que, est que toi, Tiffany tu as un... Ouais... Euh... En gros, euh, là-dessus, j'ai un exemple très concret que je peux vous présenter. C'est euh, en fait l'idée de se dire, OK, j'ai une satisfaction client. On en parlait plus haut. Euh, on a un, un NPS, un Net Promoter Score qui est assez élevé. Donc, comment est-ce que je transforme cette satisfaction client en levier de business pour mon entreprise et, euh, et en fait, il y, y a deux sujets là-dedans. Le premier, c'est mon client, il est prêt à me recommander, mais il ne le fait pas. Le deuxième, du coup, c'est comment je fais pour qu'il me recommande euh, donc, voilà, nous, on, on, on a un client qui avait cette problématique de se dire, voilà, j'ai mes clients, ils sont super contents, tout le monde est fan de moi. Euh, et un de mes bons leviers dans l'entreprise, c'est le bouche à oreille. Donc, comment je fais pour augmenter mon lever d'acquisition bouche à oreille qui a un, le meilleur taux de transformation de mon entreprise, et, euh, et euh, tout en activant mes clients Donc, ils ont mis en place un programme de parrainage qui fait que euh, dès que le client recommande quelqu'un, il, euh, il, re, il a des points et en fait, chaque palier de points lui permet de débloquer euh, euh, des cadeaux dans une boutique de cadeaux disponible. Donc, en gros, on va dire qu'il a fait trois recommandations, il a atteint euh, 500 points. Avec ces 500 points, il va, on va lui envoyer un email qui lui dit bah, « Avec tes 500 points, tu peux avoir euh, un panier garni euh, alsacien, tu peux avoir un, un autre cadeau ou alors tu peux cu cumuler tes points et puis tu verras ce qu'il y a au prochain palier. » Et du coup, les gens, en fait, ça leur permet d'interagir avec ça. Ils sont au courant en amont de tous les paliers qui existent. Depuis qu'ils ont mis en place ce, ce, ce programme, ils avaient avant une soixantaine de recommandations mensuelles, maintenant ils en ont une centaine. Ils ont augmenté de 66% du coup les signatures mensuelles liées à la recommandation et ce levier de bouche à oreille est devenu, enfin euh, la, la part de signatures liées aux bouche à oreille est 30 à 35% selon les mois. Donc, en fait, c'est vraiment un levier où ils se sont dit « j'ai de la satisfaction client, comment je le transforme en levier d'acquisition J'incentive euh, la recommandation. » Et là où c'est aussi intéressant côté fidélisation, c'est que euh, depuis, les clients, ils interagissent encore plus avec la marque. Euh, pour vous donner un exemple très concret, la, le, dernier exemple, enfin, le dernier cadeau, une fois que la personne elle a atteint tous les points possibles dans leur programme, c'est un MacBook. Et en gros… Euh, il faut avoir fait, euh, je crois, pour arriver à ça, une dizaine ou une quinzaine de recommandations. Et du coup, il, a, il y a un client qui les appelle tout le temps pour leur dire « j'ai fait une nouvelle recommandation, euh, bientôt le MacBook, plus qu'à trois ». Et du coup, il est hyper engagé, il, il, il, il parle avec, euh, avec eux et, et ça crée des dialogues qu'on ne crée pas toujours euh, avec des clients qui ne sont pas ni relance de contrat, ni problème avec euh, mon service, enfin, des, des interactions qui font qu'en fait, on, on parle vraiment d'humain à humain, on ne parle même plus de service au bout d'un moment. Et donc ça, c'est de la vraie fidélisation, c'est de créer une relation avec les gens euh, pour, pour vraiment euh, faire plaisir. Quoi. Donc voilà, euh, pour l'aspect un peu euh, parrainage, euh, c'est transformer sa satisfaction en, en levier d'acquisition. Alors, ouais, merci. Il y a beaucoup de choses qui résonnent euh, dans les, les convictions qu'on porte aussi euh, chez Intuiti et donc merci. Euh, c'est important, je pense, de se rappeler aussi que 100% de nos clients ont été des prospects. Euh, et qu'ils ont forcément une histoire à partager avec nous, entreprise, euh, qui nous permet demain d'être meilleurs dans nos stratégies d'acquisition aussi. Euh, et donc, avoir rituellement le réflexe d'organiser un focus group, euh, des user tests, des interviews pour aller collecter de la donnée de comment est-ce que toi, client, est-ce que tu as vécu ton parcours d'achat Quand est-ce que ça s'est bien passé Quand est-ce qu'on aurait pu être meilleur Qu'est-ce qu'on peut améliorer Ce sont aussi autant de leviers business inhérents à une dynamique de fidélisation qui vont vous permettre demain bah, de générer plus de prospects potentiellement et plus de business. Donc ça c'est vraiment une philosophie qu'il est intéressant d'avoir et on reste toujours dans une logique très, très humaine, très, très relationnelle et ça, ça me semble important de le garder en tête parce que c'est assez simple à mettre en place finalement. Super, merci beaucoup. Euh, je, je vois certaines questions dans le chat qui sont plutôt liées à la à la roadmap, j'irai produit de, de celle-ci. Moi, ce que je vous propose, Céline et Alban, c'est qu'on euh, revienne vers vous de manière individuelle sur ces questions-là, parce que je ne pense, je pense pas que ce soit l'objet de ce webinaire et, et, et ça n'intéresse pas forcément toute l'audience, mais en, en tout cas, on reviendra vers vous. Euh, avant, de passer, euh, avant de passer sur l'autre question, est-ce que, est que vous avez des éléments additionnels sur des, enfin, des, des, des autres leviers dont vous vouliez parler euh, qui, sont, euh, qui vont peut-être plus loin qu'un programme de parrainage bah, ah. attends, je, un peu. Ouais, je voulais compléter aussi sur le parrainage, un autre levier qui peut être intéressant là, pour toutes euh, les personnes qui nous écoutent c'est qu'on parle beaucoup des recommandations de nos clients mais il y a également pour moi une histoire à raconter en interne, cest avec ses propres collaborateurs, mais il faut toujours être force de proposition euh, lorsqu'on a un échange on a la chance, nous au service client, d'être en contact direct avec eux, on parle de centaines de centaines d'appels par jour celle-là, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un, un prescripteur au téléphone, tout, voilà, il y a, il y a à un moment donné où il y a euh, le moyen de mettre en avant ce programme, il ne faut surtout pas hésiter. Donc là, il faut faire également de l'animation en interne et après, il faut trouver un canal euh, direct pour envoyer ces bah, leads directement à l'acquisition. Je, je, je me permets de J'ai vu une question de Marie qui disait euh, « Est-ce qu'un système de recommandation s'est euh, adapté à tous les comptes ?» Ou est-ce que finalement, on nous recommande juste pour les cadeaux <rire> euh, Globalement, le... le, le, le j'ai oublié mon mot. Le statement de base, c'était de se dire « Nos clients sont satisfaits, donc ils vont nous recommander. » Donc, le la base, c'était de se dire « Le net Promoter Score est bon, donc la personne est satisfaite. » Donc je pense que si elle est satisfaite, la qualité de nos conseils euh, fait que la personne est prête à nous recommander. Donc derrière, nous, tout ce qu'on fait, c'est l'encourager à recommander. Et, euh, et ensuite, sur la partie euh, euh, un peu légale de ce genre de, de, de cadeaux pour éviter la partie corruption, euh, la corruption, c'est souvent plutôt euh, « on va te donner un pont de vin pour que tu signes avec nous ». Là, c'est plutôt d'augmenter le… le, le le, le bouche à oreille et le bouche à oreille c'est tout à fait euh, légal ensuite il y a ce sujet de dire euh, les, les la fiscalité des cadeaux d'affaires ce sont des choses qui sont en plus défiscalisées et euh, ça permet aussi de si la personne n'a pas un statut auto-entrepreneur dans tous les cas vous pourriez pas lui reverser un dividende euh, d'argent du coup euh, en faisant des cartes cadeaux des cadeaux ou des choses comme ça ça permet en fait de, de récompenser sans se mettre en danger d'un point de vue d'un point de vue corruption euh, si vous voulez, j'ai des articles complets sur la partie euh, fiscalité, donc on pourrait en parler plus tard. <rire> on, nous, on nous pose la question, euh, c'est euh, Juliette qui pose la question, est-ce qu'on a des exemples du coup, de systèmes de recommandation, d'autres exemples de systèmes de recommandation avec des récompenses qui ne sont pas euh, monétaires alors là, dans ce cas, euh, y a, nous, il euh, y a plusieurs programmes. Donc, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, d'un programme de parrainage. Euh, ce client va d'ailleurs faire passer son programme et le faire évoluer va, dans ce qu'on appelle un programme ambassadeur, parce qu'il y a plusieurs manières d'engager ses clients. Donc, en fait, au bout d'un moment, on n'est plus forcément sur du parrainage à 100%, mais on peut faire des programmes, on va dire, d'engagement client. Euh, et donc, euh, un programme d'engagement client, il va y avoir deux manières de le faire. La partie non monétaire va être de travailler peut-être sur de la gamification euh, donc c'est-à-dire, et là votre objectif ça va être de développer les usages dans votre plateforme, donc euh, d'aller euh, donner des avantages si jamais il y a un, un upsell qui s'est fait euh, grâce euh, à, à une recommandation en interne, euh, la gamification ça peut être de euh, vous allez euh, gagner en avantage dès qu'il y a cinq utilisateurs au sein de votre entreprise qui utilisent l'outil versus euh, s'il n'y en a qu'un seul. S'il n'y en a qu'un seul, derrière, bah vous, il y a moins de personnes qui utilisent. L'outil est peut-être un peu moins valorisé. Et du coup, le jour où il faut faire sauter l'outil, c'est peut-être juste ce seul utilisateur qui va en pâtir. Alors que si vous arrivez à développer l'usage en interne en préparant des programmes d'engagement et de la gamification qui fait que plus il y a d'utilisateurs, plus l'outil est, est pratique à utiliser ou ça débloque des fonctionnalités ou des choses comme ça, bah dans ce cas, votre outil gagne de la valeur au nom de toute l'entreprise. Vous, vous êtes sûr de sécuriser euh, votre, votre outil au sein d'une entreprise il ouais, y, y a plusieurs moyens Donc, la gamification est un bon moyen d'augmenter de, de, en fait, l'usage de votre plateforme et après je disais tout à l'heure un programme ambassadeur où là on va arrêter de recommander seulement le, le fait que la personne ait fait du bouche à oreille mais plutôt est-ce qu'elle a fait un témoignage client pour moi est-ce que a est-ce qu'elle a parlé enfin euh, est-ce qu'elle a mis un avis sur Google My Business c'est des choses très basiques mais qui peuvent être pratiques est-ce que la personne a fait un post sur les réseaux sociaux et là j'en euh, ai parlé au tout début aussi c'est de se dire on ne fait plus de différenciation entre les différents clients par rapport à leur abonnement, mais plutôt par rapport à leur engagement avec nous et comment est-ce qu'on les récompense. Et donc, dans ce cas, ouais, nous, on, on met en place. Euh, enfin, chez Jeudi Merci, par exemple, on a un programme euh, ambassadeur qui fait que euh, quand les personnes font des actions pour Jeudi Merci, mais de leur plein gré, euh, on, va, on, va les, on va les récompenser. Et après. Quand une fois qu'elles sont dans ce programme, en fait, elles voient qu'il y a plein d'autres actions qui pourraient être recommencées, euh, enfin, récompensées pardon, et du coup, elles ont tendance à avoir à en faire un, un peu plus. Euh, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Je suis désolée. Je... Mais, euh, si, je donc, pense que c'était des, élément, des, euh, des éléments effectivement de, de réponse très, très pertinents. Et, euh, et je vois passer aussi une question de Christine qui là peut-être euh, effectivement est, est intéressante d'avoir le point de vue de Julien. Euh, elle nous demande est-ce qu'on peut mettre en place des actions de fidélisation sur une activité de conseil qui est en phase de création, c'est-à-dire qui, qui a moins d'un an. Moi, je pense qu'il n'y a aucune, euh, aucun frein, en tout cas, à rentrer dans une logique de, de collecte de données clients. Euh, et puis après, cette donnée client, cette, cette connaissance, cet asset client, Qu'est-ce que vous en ferez demain Vous en ferez de la fidélisation, sans doute. Vous en ferez aussi, pourquoi pas, des profils look-alike pour pouvoir alimenter votre stratégie d'acquisition. Et en fait, il n'y a pas de bon moment pour commencer à collecter de la donnée client. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très en amont. C'est qu'est-ce qui va pouvoir euh, définir les singularités de mes clients Bien sûr, j'ai besoin de données basiques, type un nom-prénom, une adresse mail euh, et, et, et un code postal, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je peux aller chercher comme singularité comme éléments clivants qui vont me permettre d'adresser une logique beaucoup plus personnalisée et plus comportementale dans ce qu'attend mon client de mon entreprise et de ma proposition de service. Donc, il n'y a pas de début pour bien commencer la fidélisation et il n'y a jamais de, de bon moment pour apprendre à mieux connaître son client. Et, et on n'a jamais fini d'ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Christine. N'hésitez pas à rebondir dessus si nécessaire. Euh, mais j'encourage tout un chacun effectivement à se structurer pour pouvoir euh, collecter, architecturer et analyser la donnée client afin d'alimenter euh, vos stratégies business, qu'elles soient feed ou acquises. Super, merci beaucoup. Donc on, on peut passer au, au dernier bloc de notre euh, webinaire qui est sur euh, l'expérience client, euh, euh, on va dire, euh, de manière plus large. Et il y, y, y a un sujet, moi, que sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est le rôle des contenus. Euh, dans l'expérience client. Parce que c'est vrai que, au final, euh, le, le, la relation qu'on peut avoir, ça passe aussi à travers les contenus qu'on peut produire et les, et les conseils qu'on peut, qu peut formuler. Donc, euh, comment, euh, voilà, comment donner l'importance au contenu pour améliorer l'expérience client en sens large Ouais, là, c'est peut-être, euh, je me permets, hein, je fonce, uh, Sidney, mais euh, <rire> c'est peut-être l'occasion de revenir sur les enjeux de marque euh, et il y avait une question de Yasmine qui était intéressante tout à l'heure sur comment on fait pour faire une newsletter qui fonctionne. Alors déjà, Yasmine, je vous encourage à aller sur le, le blog d'Intuiti qui s'appelle Décrit, parce qu'on a un très bel article sur le sujet. Euh, mais déjà, repartir toujours des fondamentaux de euh, qui suis-je en tant que marque, pourquoi est-ce que j'existe, c'est quoi ma raison d'être et c'est quoi ma proposition de valeur. Ça, c'est le point d'ancrage. Et à partir du moment où vous êtes capable de dire qui vous êtes en tant que marque, eh bien derrière, vous allez pouvoir décliner... Euh, bien sûr, votre stratégie éditoriale basée sur euh, le ton de la marque, basée sur les piliers éditoriaux, basée sur la récurrence de vos publications. Et ça, c'est le ciment de votre stratégie de communication, de marketing, si vous voulez le prendre comme ça. Donc l'enjeu de la marque, il est central. Il est d'autant plus central euh, qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un monde où il est devenu plus complexe de collecter de la donnée, liée à la RGPD notamment, et donc, il y a un enjeu pour les marques d'avoir ce qu'on appelle la first party data, c'est-à-dire de la donnée qui est embarquée du côté des entreprises, du côté des annonceurs, pour pouvoir ensuite mieux connaître leurs clients et être beaucoup moins dépendant de plateformes que sont Google, que sont Meta, et compagnie, toutes les bases de données dont vous pouvez être dépendant. Donc, l'enjeu de collecte de données, il repositionne la stratégie de contenu au cœur parce que grâce à vos contenus, vous allez pouvoir collecter de l'engagement client, collecter de la connaissance client. Donc c'est important de le prendre sous cet angle-là, dans un monde où, euh, bah bien sûr, l'intelligence artificielle, euh, les chats GPT et compagnie vont venir, avoir tendance à lisser les stratégies de contenu. Reposez-vous la question de qui vous êtes en tant que marque, qu'est-ce que vous voulez apporter de singulier sur le marché pour pouvoir créer de l'intérêt et ensuite rentrer dans une relation avec vos prospects et ou vos clients et, et je compléterais ça en disant que, alors, c'est très important de savoir qui on est. Je pense qu'en effet, une entreprise qui a une vision claire a énormément de facilité derrière à montrer cette vision et apporter de la valeur à ses clients. Mais la deuxième, c'est de savoir qui, à qui on s'adresse. Et, et la connaissance de la, de, de, de la cible est clé parce que c'est ce qui permet de personnaliser au maximum chaque interaction qu'on va avoir avec cette personne. C'est-à-dire que… Euh, euh, on peut faire, euh, quand, quand on se lance dans une stratégie, notamment éditoriale par exemple, on peut tout le temps faire du tofu en se disant je fais du top of the funnel, je sais euh, c'est quoi mon sujet et je vais y aller. Mais je pense que plus les contenus sont précis et personnalisés envers les besoins spécifiques d'un client ou, ou d'un prospect, plus vous allez lui apporter de la valeur et montrer que bah, je suis une entreprise qui vous comprend. Et du coup, vous pouvez tout à fait venir me contacter pour, pour, pour répondre à vos questions. Et, et ça marche dans, dans, toutes les, dans toutes les parties, c'est-à-dire que lors d'un onboarding client, euh, vous allez tout de suite pouvoir euh, dire « je sais que tu es tel client qui a tel besoin parce que tu as tel cas d'usage dans mon entreprise. » Donc, même si je vais essayer de standardiser mon onboarding, je vais essayer de le standardiser à chaque cas d'usage ou à chaque profil de la personne qui l'utilise. Euh, j'ai un cas très concret que je peux vous présenter en termes de, de, de connaître la personne à laquelle on s'adresse et, et d'humanisation un petit peu du cycle de vie. Il euh, y a une entreprise qui s'appelle euh, « euh, Devenir CM qui » pré, qui prépare en fait pour des freelances euh, de la formation pour devenir « Community Manager pour, » pour divers freelances. Une des choses qui est intéressante, c'est que eux, ils, ils connaissent parfaitement leur cible, qui est euh, quelqu'un qui, qui va travailler beaucoup depuis chez lui, qui a besoin de, de s'organiser pour bien gérer euh, le community management de ses futurs clients. Et donc, pour la formation, ils ont créé que des contenus hyper adaptés tant aux besoins qui est comment je deviens CM que au, euh, à la personne qui va être souvent devant son ordinateur, euh, souvent, euh, souvent euh, seule chez elle pour faire du télétravail. Et donc, ils ont créé un welcome pack avec un notebook qui reprend tous les calendriers éditoriaux qu'ils peuvent trouver, comment on fait un devis pour un client ou plein de choses comme ça. Ils ont créé un mug parce que les freelances boivent beaucoup de café. <rire> Je ne pense pas euh, que c'est euh, si cliché que ça. J'ai testé avec tous mes freelances, ils m'ont tous dit que c'était la vérité. Euh, et il y a euh, un cash-cam parce qu'au voilà, bout d'un moment, en fait, on a le droit d'avoir une vie privée même quand on est freelance et qu'on fait toute notre vie euh, en visio avec nos clients. Et donc en fait, d'avoir un, un welcome-pack hyper personnalisé tant au besoin qui est le notebook qui reprend tous les éléments de la formation que euh, bah, je te connais, je sais que tu as, as des temps off, tu bois beaucoup de café, tu vas passer ton temps devant ton ordi, bah, ça a fait qu'ils ont eu des taux d'engagement énormes juste parce que le contenu que les personnes ont reçu chez elles était ultra adapté à tant la cible que le besoin derrière. Donc voilà, moi, je, je, je dirais que l'enchantement de l'expérience client, c'est la connaissance client et, et la personnalisation au maximum de toutes les interactions possibles. Super, merci. Je, je Il y, y a pas mal de questions, mais on voulait quand même prendre 5 minutes pour, pour quelque part faire un récap' des des, des, des deux, trois éléments à retenir de, de ce webinaire. Donc euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir adresser toutes les questions. Je vais, je vais juste en piocher euh, une que j'ai vue passer et qui a, qui a pas mal de, de votes, celle de Raphaël. C'est sur les avis, euh, les avis clients. effectivement c'est une matérialisation concrète, euh, on va dire, de la irréputation e et de la satisfaction des clients. Donc comment est-ce qu'on peut euh, suivre les avis euh, qui, sont, euh, qui sont postés par nos clients et par les ambassadeurs euh, ou autres et, euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu en fait je peux prendre le relais typiquement sur, sur le NPS. Alors aujourd'hui, le NPS, pour adresser un NPS à un client final, on passe par un outil spécifique. Hein, J'en ai plusieurs en tête, je pourrais vous les donner si vous souhaitez par la suite. Euh, on va récupérer entre guillemets la note du client final et nous, on va venir l'automatiser pour la, la rendre disponible dans notre outil de CRM. Forcément, nous, c'est celle-ci. Donc en réalité, quand un client nous laisse un avis euh, NPS, on reçoit cette note en opportunité et cette opportunité dans un pipeline spécifique qui va nous permettre en fait, soit d'automatiser un premier retour comme quoi on a bien pris en compte la demande et qu'on reviendra vers eux. Et après bon, ça permet permettre à nos équipes au CSM Onboarding euh, d'appeler, que ce soit un détracteur, un promoteur ou un champion ou, euh, ou un autre, pour pouvoir vraiment avoir le plus d'avis possible. Euh, on a d'autres euh, avis, hein. il y a aussi des avis Google, Trustpilot, il y a des avis sur tous les différents euh, réseaux qu'on peut avoir. Pareil, il existe des outils qui nous permettent de centraliser l'intégralité de ces retours dans un, un seul et unique canal. Ce canal me permet d'avoir une vision sur tous les retours de nos clients et moi de mettre les actions en place en fonction de la typologie du retour. Mais quoi qu'il arrive, ça passera par un échange direct avec le service client, que ce soit une note positive ou une note négative. Euh, je me permets On a encore un peu de temps Allez, Julien, je te, je te laisse... laisse dire. Dire rapide. Non, mais cette logique d'avis, elle est vachement intéressante. Elle apporte beaucoup d'informations de, de, sur le rapport que vos clients entretiennent avec vous en tant que marque. Euh, on peut même tirer, on a parlé un peu d'omnicanalité, mais on a survolé le sujet. Euh, les avis que vous allez tirer, vous allez collecter, euh, moi, je vous encourage aussi à les analyser en termes de verbatim. Euh, analysez ça, et tout le verbatim qui va sortir de discussions autour de votre marque, ça peut naturellement enrichir votre stratégie de contenu, et même si vous remontez à un cran plus haut, ça peut même enrichir votre stratégie SEO. Comment est-ce que je fais pour associer le verbatim associé à ma marque à ma stratégie SEO pour construire de la FAQ et m'assurer que bah, je verrouille bien l'ensemble des portes d'entrée à ma marque vis-à-vis euh, -vis de ma concurrence Donc euh, vraiment, faites feu de tout bois sur les contenus qui sont mis à disposition euh, euh, volontiers par vos clients pour euh, continuer à structurer votre stratégie et basez-vous dessus pour stratégie de contenu, stratégie SEO, ces choses qui sont intéressantes et qui, encore une fois, sont faciles à mettre en place. Super, merci beaucoup. Je propose de, de, de conclure en vous demandant, en vous posant la question, s'il y avait une chose à retenir de ce webinaire, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez que c'est? Tiffany, tu peux peut-être commencer. Je vais bien commencer et je dirais que la conclusion, c'est que dans dans relation client, il y a client et euh, voilà, de, de garder la relation la plus humaine possible et, et, euh, et du coup, pour faire écho à la dernière chose que j'ai dit, personnaliser un maximum de toutes les interactions et faites en sorte à ce qu'elles euh, soient engageantes et en fait, donnent envie à, à vos clients d'interagir avec vous. Euh, essayez un maximum de, de personnaliser toutes vos communications en, en, en restant humain. Et je sais que c'est un challenge quand on est dans le, dans le, dans le monde du SAS, mais euh, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui permettent de le faire, euh, comme euh, les divers programmes d'engagement que j'ai pu présenter euh, au long de cette, euh, ce webinar. Super, merci. Tu me permets de, de prolonger, c'est avec euh, Tiffaine, euh, sur ces différents retours. Du coup, on va parler aussi d'évolution pour moi. C'est très important. Aujourd'hui, aucun process n'est parfait. On ne peut que s'améliorer sur tous les sujets et on évolue en même temps que nos clients. Donc ça, c'est important de vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Julien, d'écouter les retours, de prendre en compte ce qu'on nous reproche ou ce qu'on met en avant sur notre solution et d'évoluer avec ça. Et enfin, ça va avec l'omnicanalité et également tout ce qui est data. C'est l'or noir. C'est demain, euh, aujourd'hui, la stratégie est pilotée par cette donnée. Il faut, euh, il faut la récolter, il faut l'analyser, il faut la comprendre et mettre les actions en place en fonction des retours qu'on peut en ressortir. Merci Quentin, Julien, je te laisse. Oh, je suis très touché, Sidney, merci beaucoup. Euh, moi, le takeaway rapidement, ce serait euh, mixer vos approches, quanti et quali. Euh, C'est intéressant d'avoir une base de données volumineuse, ça vous permet de dégager des intuitions ou de sécuriser certaines, certaines décisions que vous prendrez. Prenez le temps de le croiser avec un quali. C'est peut-être cinq coups de fil que vous allez passer à vos clients pour confirmer vos hypothèses. Vous pouvez le prendre dans l'autre sens aussi, hein, faire un peu de calibre, puis le faire valider par le quanti derrière. Mais ça, ça vous permettra toujours d'avoir une meilleure finesse dans votre connaissance client et sans prendre beaucoup de temps, avoir beaucoup plus de précision dans votre stratégie ensuite. Super, merci. C'était euh, effectivement un, un conseil précieux et très, très concret à mettre en place. Euh, bah, écoutez, euh, c'est le moment de conclure. Euh, moi, je voulais juste euh, voilà, vous remercier euh, tous les trois et, et bien sûr à l'audience D'avoir été là, les échanges ont été riches, passionnants. Euh, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Euh, vous allez recevoir effectivement le replay. Euh, J'ai vu que la question était pas mal passée, mais vous le recevrez automatiquement. Et puis entre temps, voilà, vous pouvez effectivement consulter nos, nos, nos, nos sites, nos blogs respectifs. Je pense qu'on a pas mal de contenu, notamment sur, sur ces questions de relations clients, d'expérience clients, de fidélisation. Et vous pouvez bien sûr nous contacter si vous voulez en savoir plus et continuer à échanger. Voilà, bah je vous dis un merci et je vous donne rendez-vous au prochain Digitalks. Au revoir Tiphaine, Quentin, Julien. Merci Sylvie Merci à tous. Bonne journée. J'ai bon jour. jour. bien pris note des différentes questions de nos clients. Notre service client à vers vous pour vous apporter réponse à vos questions. Merci beaucoup. Voilà, merci. Au revoir. <rire> au revoir.